Timkovka dans la région de Kharkiv et Stelmakovka dans la République Populaire de Lugansk. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à 50 militaires ukrainiens, de véhicules de combat blindés, ainsi qu'une monture d'artillerie automotrice à Katsia. Dans la direction Kranolimanski, l'aviation opérationnelle tactique et militaire, les tirs d'artillerie du groupe de forces centre ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Staré et Karavan, de la République Populaire de Donetsk. Nevsky et Chervon et Yandibrova du République Populaire de Louansk. Au cours de la journée, jusqu'à 60 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, deux voitures, une monture d'artillerie automotrice Akatsia et un obusier des 20 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut ont poursuivi leurs opérations offensives pour capturer les quartiers des périphéries nord-ouest et ouest de la ville d'Artmovsk. Des subdivisions des troupes aéroportées entravent les actions de l'ennemi sur les flancs. Au cours de la journée, l'aviation effectue des sorties et deux sorties d'hélicoptères dans la région. L'artillerie du groupe de forces au sud a effectué 98 missions de tir. Les unités de la 67e brigade mécanisée, de la 80e assaut aérien et de la 5e brigade d'assaut des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Kranwa, de Stupochki de la République populaire de Donetsk et de la périphérie ouest de la ville d'Artmovsk ont été touchées par des tirs tactiques opérationnels et les frappes aériennes de l'armée. Les tirs d'artillerie au cours de la journée, plus de 240 militaires et mercenaires ukrainiens, trois véhicules blindés de combat, quatre véhicules, ainsi qu'une installation d'artillerie automotrice de Vozdik ont été détruits. En outre, dans la zone de la colonie de Belokuzminovka de la République populaire de Donetsk, un entrepôt de roquettes et d'armes d'artillerie de la 55e brigade d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit. Dans les directions sud-Donetsk et Zaporizhia, des frappes aériennes. Des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Gleda, Nikolskoua, Bodiano du peuple de Donetsk-République et Rokov, région de Zaporozhye. De plus, dans la zone de la colonie de Vladimirovka, les actions du groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Les pertes ennemies par jour dans ces zones s'élevaient à 70 militaires ukrainiens, un véhicule de commandement et d'état-major, trois véhicules de combat blindés, cet véhicule est un obusième stabé. En outre, un dépôt de munitions de la 65e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Préobrasenka, dans la région de Zaporozhye. Dans la direction de Kherson, à la suite des dégâts causés par les tirs ennemis, jusqu'à 80 militaires ukrainiens, quatre véhicules et une installation d'artillerie automotrice et 4 ont été détruits en une journée.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 Le poste de commandement de la 107e brigade de défense territoriale des forces armées ukrainiennes a été touché près du village de Petrivsk dans la République populaire de Donetsk. De plus, près de la ville d'Orokov, dans la région de Zaporozhye, un point de réparation, de restauration d'armes et d'équipements militaires de la 65e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été touché. Un avion Su-27 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la région de la ville d'Isium, dans la région de Kharkiv. Au cours de la journée, quatre lance-roquettes multiples, IMAR, ont été interceptées. En outre, 10 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies Davdivka de la République populaire de Donetsk, Kuzmovka, Varvarovka de la République populaire de Lugansk, Zrebianka et Rivne de la région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 420 avions, 230 hélicoptères, 4062 véhicules aériens sans pilote, 421 systèmes de missiles antiaériens, 9067 chars et autres véhicules blindés de combat, 1098 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4780 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 10103 unités de véhicules militaires spéciaux.